J'ai 22 ans et j'ai inventé le concept de beer painting, de peindre avec le culot et le culot d'une bière. Pour faire des fonds, des fois j'utilise la, la bouteille comme un rouleau à pâtisserie, et je fais des fonds avec le côté de la bouteille et après je reviens dessus la peinture noire pour faire les contrastes et les dégradés. Je peux travailler au culot aussi de la bouteille pour faire le plus gros rond, c'est assez varié. Et tu fais un dessin préliminaire avant oui, ou pas du tout un petit tracé préliminaire. Depuis l'année dernière, j'ai peut-être utilisé une cinquantaine de bouteilles. Une bouteille pour deux heures, c'est Donc c'est pas une excuse pour boire de la bière Non. Ah, non. non, non. Est-ce que tu bois plus de bière depuis que tu fais ça Non, non. J'ai toujours bu, bu beaucoup de bière depuis <rire> que je suis très jeune. Mais ça t'a donné de l'inspiration créative en tout cas. C'est ça, exactement. Nart, ça veut dire Nicolas Alexandre A, puisqu'on est un duo dartistes scénographes basés ouais. sur Paris. Là, c'est notre première expo à Nantes pour une semaine. Pendant la création d'un décor, on a vu des bières. Nos de bières qu'on avait bu, les bières vides par terre, un pot de peinture qui traînait, on a essayé, on a testé. Et le lendemain, j'ai commencé à faire des, des séries de peintures, vraiment beaucoup de peinture. Pour l'exposition, il y en a une centaine. C'est ce que j'écoute principalement, l'inspiration du moment, les albums que j'achète. Enfin, il n'y a pas que du hip-hop, il y a beaucoup de dessins animés que j'aime aussi. Du film, euh, du super-héros que j'apprécie depuis tout petit, et voilà. je pousse le, le délire jusqu'au bout. J'ai vu sur Facebook que euh, vous allez faire un concours. C'est une jeune euh, nantesque qui a gagné euh, un portrait de Serge Gainsbourg euh, cette semaine. Donc, je vais le réaliser cette semaine et je vous donnerai en fin de semaine euh, quand elle passera Il y en aura tout le temps, euh, des concours, des sondages pour gagner des portraits, euh, tout le temps il y aura ça. La expo à Nantes aujourd'hui pendant ouais. combien de temps Pendant une semaine jusqu'à dimanche. À l'atelier donc à... Atelier expo ouais. On a eu des acheteurs ce soir, on a déjà fait des acheteurs euh, régulièrement, mais après euh, pas de collectionneurs vraiment des, des particuliers. C'est le départ des galeries, il a un peu partout donc on va espérer que ça marche bien. Ok, bah merci beaucoup. Euh...